Salut les gars, c'est mon et bienvenue à FreeHide Québec. Aujourd'hui on est au Mans saint anne et je m'en viens vous montrer une nouvelle piste. Et piste-là, c'est la Scalandrier. À la base, c'était peut-être une piste cachée. Et maintenant, elle a été retravaillée et ajustée pour l'ajouter au réseau. Ça fait qu'on est juste en bas de la base Amazon. Ça ici. peut y accéder à partir de la queue leuleux. Une petite piste assez courte, mais très agréable. parce se être juste avant aussi, même la belle couleur oh. Attention ici, pas encore game de cap et ça, mais un jour. Ça. Ça. Oh. Je suis encore en train d'acheter ma nouvelle zèbre excusez. Ça. On fait attention à la vitesse ici. Ça. ça fait que c'est du noir, je vous invite à vous watcher elle est assez épique c'est ici ça ça ici, sur ma gauche ça fait que je pas fait. je peux pas vous dire avec quelle bague je l'ai faite ça fait longtemps en Capra peut-être je pense que c'est en Capra ça, ça, ça. C'est presque terminé. Et, hop, ça finit ici sur la jambe rose, voilà. Rapide efficace. Ah, ce calendrier.